Bonjour à, toutes, bonjour à tous, bonjour à tous. Excusez-moi pour mon retard. J'étais avec l'Association des petites villes de France. Et puis Philippe Laurent ont travaillé sur la réforme de la fonction publique territoriale. Un projet de loi qui doit arriver. Donc, Igor Semo, je suis maire de Saint-Maurice depuis 18 mois. Euh, en application de la loi sur l'interdiction du cumul des mandats, mon prédécesseur mais ayant été brillamment réélu sénateur. Donc dans le Val-de-Marne, Saint-Maurice, 15 000 habitants. Et je suis vice-président du territoire Paris-Est Marne-et-Bois, en charge de l'administration et du numérique. Alors je vais juste choisir deux points. Je ne vais pas passer en, en revue l'ensemble de... Euh, nos problématiques. Juste deux points. Un, c'est la, la, la démocratie municipale participative, sur laquelle je voudrais dire un certain nombre de choses. Et deuxièmement, montrer comment le, la GRU, la gestion relation relations usagers, avec notre application sur smartphone, euh, a un effet structurant sur l'organisation des services. Donc le premier point sur la démocratie municipale participative. Donc on, on souhaite développé, on a commencé à le faire, le recours aux, aux outils numériques pour permettre davantage d'expression de nos habitants. Ce que je tiens à dire, c'est de, de l'expérience que j'en tire de ces 18 premiers mois, c'est que ces consultations qu'on propose maintenant un peu plus souvent à la population, qui sont rendues plus faciles, c'est surtout d'abord le reflet d'un état d'esprit. C'est-à-dire Je pense qu'on ne peut pas considérer l'outil Isolément, il faut d'abord créer en quelque sorte un terreau assez propice pour que l'outil ait du sens. Je veux dire par là que, en fait, on a pris 10 initiatives depuis 18 mois favorable à l'expression et à la démocratie participative. 10. Et la, la consultation de la population par Internet, pour faire simple, c'est un des 10 outils seulement. Mais je pense que c'est important. Je vais pas passer en revue les 10 outils, mais on a... Juste pour donner quelques éclairages... On a... Euh, J'ai désigné une maire adjointe chargée, justement, de la médiation de la citoyenneté. Euh, une jeune ambassadrice, une conseillère municipal euh, qui s'occupe plus particulièrement des publics jeunes, euh, pour les in intéresser à la citoyenneté et euh, au bénévolat aussi. On a mis en place une commission extra-municipale, où il y a des, des élus minoritaires... Et des, membres, euh, et des habitants, des Mauriciens, qui euh, ont fait juste acte de candidature sur un projet très structurant pour la ville, c'est la réouverture d'un cinéma de proximité, et donc cette commission, euh, elle, finalement, elle comprend 40 membres, dont 8 élus, et tous les autres sont des professionnels de l'audiovisuel, du cinéma, de la culture. Voilà. Donc on a envoyé beaucoup de signes comme ça à la population et café citoyen, etc. Et donc, voilà, ça, ça crée un peu une sorte de une petite mayonnaise, c'est notre petite recette de cuisine locale. Et euh, les gens ont pris conscience qu'il voilà, y avait une vraie volonté de la municipalité d'être à l'écoute, mais aussi de demander hein, une expression aux habitants. Donc, on le fait, par exemple, au moment où je vous parle, c'est en cours, Donc, vous pouvez le voir sur le site internet de la ville, on fait un sondage sur la propreté. Alors, un sondage, c'est un exercice intéressant parce qu'on ne leur a pas demandé s'ils trouvaient bien l'état de la propreté satisfaisant ou pas parce qu'on savait que ce ne serait pas un excellent résultat. On a aussi les amenés à se prononcer sur autre chose. On travaille avec un consultant, on a défini six, une typologie avec six secteurs d'intervention, un plan d'action avec six domaines, on va dire. Et on leur a demandé on leur demande de hiérarchiser. Voilà. C'est là qu'on pense qu'on a de l'information et euh, savoir euh, ce qui leur paraît euh, priorité 1 à 6. Euh, voilà comment euh, ça peut aider la ville à faire les, les choix budgétaires, à faire ses arbitrages. Certains ne jouent pas le jeu, puisqu'ils disent que tout est prioritaire, donc tout est classé 1. Donc là, ça, ça, c'est pas très sympa à traiter. Mais euh, dans l'ensemble... Euh, je trouve qu'on a euh, un, un mode de concertation intéressant et que le support papier habituel, qu'on utilise aussi, euh, n'est pas très, voilà, très utile, très efficace. Donc le support papier, c'est un, un tract qu'on distribue euh, sur les marchés ou c'est euh, une page dans le magazine municipal. Voilà. Et les gens doivent faire l'effort de le déposer en mairie où on a quelques boîtes aux lettres euh, sur la voie publique. C'est quand même pas très, très pratique. Donc par Internet, c'est beaucoup mieux. Évidemment, euh, on est critiqué, puisque' que quand on émet, on est, on est toujours critiqué, mais ça ne nous décourage pas. Il y a des gens qui m'ont dit que c'était une très bonne idée, mais que néanmoins, par Internet, il fallait encore... Euh, encore fallait-il avoir un ordinateur, un accès à Internet. C'était pas ouvert à tout le monde. C'est pour ça qu'on a maintenu aussi le format papier. Voilà. Donc, ce type de consultation, on le fait... Alors, c'est ça que je voulais montrer, c'est on le fait sur un sujet, la propreté. On va le refaire demain sur d'autres euh, questionnements de la ville. Et je pense que, voilà, même si on a des réserves, même s'il ne faut pas remettre en cause la légitimité des élus, je trouve qu'on a, euh, comme ça, la possibilité, quand même, très simplement, de consulter la population, mais en faisant de, des vraies consultations et en créant, pour ça, un bon état d'esprit. Le deuxième point de mon propos, qui est euh, connexe, quelque part, c'est donc la, la GRU, Gestion en Relation des Usagers. On a mis une application en, en place en octobre, euh, Saint-Maurice en poche, que les gens peuvent télécharger euh, très facilement, et qui euh, leur donne toute une série d'informations euh, très faciles euh, d'accès, mais surtout, euh, leur permet, vous le savez, c'est un outil qui est déjà bien utilisé dans pas mal de villes, leur permet de signaler un certain nombre d'anomalies, d'éclairage public, euh, dans la chaussée, euh, de poubelles renversées, d'encombrants euh, qui n'ont pas été enlevés, etc. Et ce que je vois d'expérience, puisque que ça n'existe que depuis octobre, mais euh, on a déjà des retours, on a un premier bilan, c'est euh, l'effet structurant que ça a sur l'organisation des services, euh, qu'il faut savoir maîtriser. Que ça nous met quand même beaucoup sous pression. Moi, je trouve que c'est une chance formidable, parce qu'à chaque fois qu'on répond, même si... On dit qu'on ne sait pas faire ou que c'est compliqué. Les gens sont satisfaits d'avoir une réponse. Donc là, ils adhèrent davantage au service public. Mais en même temps, il y a toute une chaîne à organiser derrière, une chaîne administrative pour traiter les réponses. S'il y a un trou dans la chaussée, ça part au service technique. Les services techniques doivent élaborer une réponse. Il faut que ça soit validé. Voilà, parce qu'on est dans l'interaction, mais il y a aussi des limites, parce que quand on répond, c'est la ville qui répond. Donc on doit faire attention à ça. Voilà.